Donc, euh, année Bandaki, année Okende, so hein, année Tambolaka, année hein, ces deux et bâtus Alors ceux qui ont avancer comme sage, a so plus mature. Il y a 4 bonnes les autour bizarre, ce qui m'a changé façon que façon que ça, de façon que ça, façon ya ça, puisque lorsque Yeshua habite en nous, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même, c'est-à-dire que la Bible, que le monde a été tel qu'il est, puisque Dieu n'est pas au passé. Il est vraiment, il est vraiment. C'est-à-dire tant il y a un concept à temps. Il y a un à temps il y a un alimentaire dans le monde, même dans le monde à l'âge, même dans le monde à l'âge, il ne faut pas régénérer le monde Il va révéler son intelligence et puis il y a une sagesse pour vivre dans le monde puisque ce monde est tellement... Il y a que je me suis dit que je me suis dit que je que je me je que s'est focalisé là le bango moko ils ont sous donc biblio biblio mi souka, donc l'amour de plusieurs se refroidira, eh, bolingo kita, eh, maman na bazo kanate, papa na bazo kanate, na dialogue la katé, eh, papa se maman se eh, d'autres gens préfèrent même que qui et pourtant lorsque la Bible nous parle d'aimer son prochain. Le prochain, c'est celui qui est à tes côtés d'abord. Puisque ceux qui, amouraux, ont été libanda tu ne peux pas euh, prétendre à que tu es même nous, nous, nous là qui sommes en train, n'est-ce pas, de prêcher il faut toi ba que uh, toujours prêcher amour et eh or amour quand il faut d'abord na banda ku place to zali na kata banda ku na biso euh ce so que amour quand il est alité exactement eh, pas si tu penses à m'peli banda euh ya ngona za ko encourager biso nyonso tout ça l'effort wana ya ko eba que comme ane bandi chaque eh, muto luka a ah, bongisa relation na, na muninga et relation na yena na mo sina na, na ye et relation na bana na yo o oh, bongisa relation baninga na yo même baninga kala o vous partagez même vision, même ce que même visiontez au Benga au PCMBT, au Bicendzamba Lingio. Dieu m'a mis à cœur de t'appeler pour te dire bonjour, ou bonsoir. Je pense qu'il n'y a, a, a, a, a aucun mal a, donc en ça. Et aussi euh, à ta mouture quand si qu'à Lingakayo, tu obengies quand même au PCMBT. Je pense que et ça fait partie n'est-ce pas à bafoui à esprit à euh, Bana Nzambi.